Alors les techniques de parentalité positive que je pratique sont simples, euh, efficaces. On voit les effets, les résultats euh, assez rapidement. Euh, et que dire d'autre, ce sont des techniques euh, faciles à mettre en application. Euh, naturellement, chaque cas est différent.